What's up, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui Les amis, on est sur le meilleur serveur PVP faction du moment Les amis, comme vous le savez dernièrement, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo Mais co -faction est redevenu au top des serveurs PVP faction du moment Parce que euh, on a eu un boost de connecté, je sais pas pourquoi Mais un gros merci à tous les youtubeurs qui ont fait des vidéos Donc je pense vite fait comme ça avec Fireman, Jackie Gang et euh, Icewits et d'autres Youtubeurs comme ça, je suis désolé si vous oubliez Mais il y a plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos Et un grand merci à vous mes chers amis de l'internet Aujourd'hui Petite vidéo mise au point euh, Au sujet euh, du serveur Donc vous avez vu dans le titre c'est marqué La fin, trois petits points euh, En fait c'est pas vraiment putaclic Parce que c'est la fin d'une... Euh, d'une... d'une Comment on appelle ça comment on, comment on appelle ça, mes chers amis Je pourrais dire la fin d'une d'une ère, la fin d'un ère, ouais, parce que c'est la fin d'une d'un siècle, quoi, sur Cavaction Et euh, je vais vous en parler un peu plus tard, mais un peu plus tard. Mais juste pour commencer, je vais juste vous parler d'une mise à jour qui va sortir alors que vous, vous voyez ça en ce moment euh, elle devrait déjà être sur le serveur, donc c'est les nouveaux kits Donc les kits ont été modifiés, donc le kit joueur maintenant C'est un kit full P2 Néphiline J'ai augmenté parce que vu que la version est rendue en mieux de version Et c'est plus difficile pour les joueurs de se faire euh, du stuff J'ai décidé d'augmenter les kits Donc le maître c'est un P3 en Néphiline Ensuite le euh, légende c'est un P3, P4 en Néphiline et Epidote Ensuite le suprême c'est un Uh, pick, oh, oh shit j'ai oublié <rire> J'ai fait deux fois le suprême Oupsi uh, bloopsi my amigos uh, Je voulais pas montrer les gens Donc le légende c'est un full P1 un, uh, en, en épidote et le euh, Supreme, je vous l'ai montré, le Elite, c'est maintenant un full P3. Donc voilà, avec une T4, des pump des rennes de mort, un peu plus de rennes de mort. Je crois que c'était 3 rennes de Morts. maintenant c'est 8. Euh, maintenant il y a un kit aussi disponible pour les sponsors. Donc lorsque vous êtes sponsor ma chaîne, euh, vous me contactez sur le Discord privé de Cafaction, dans le channel sponsor et vous allez pouvoir recevoir ce kit là. Donc le kit est disponible à tous les 48 heures par exemple celui-ci. Donc c'est pour les sponsors seulement. Et euh, comment ça s'appelle euh, La construction il a changé. Donc 8 k blocs ajoutés, 32 cryptides ajoutés. Le, slash beurre, le kit bœuf, euh, maintenant à la place de 3 joints, c'est 16 juin. Euh, ensuite, aussi, euh, dernier petit truc, je crois. C'est tout, en fait, quand je pense aux ajouts que j'ai fait, modifications... Je crois que c'est tout. Euh, ah oui, j'ai rajouté des Rennes de Mort, je crois, peut-être 12. Je ne sais pas si c'était 10, mais je pense que j'en ai rajouté deux. Je ne suis pas certain, par exemple, pour le coup. Euh, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc voilà, c'est tout pour ça. Je voulais aussi vous dire qu'il y a des promotions présentement sur la boutique. Donc lorsque vous achetez euh, un grade euh, suprême, par exemple, vous recevez deux clés euh, légendaires. Lorsque vous achetez un grade élite, vous recevez 5 clés légendaires. Et lorsque vous achetez une clé légendaire, vous en recevez deux. Lorsque vous achetez une clé épique, vous en recevez deux. Donc voilà, c'est tout pour les promotions sur la boutique Aussi avant qu'on commence la vidéo il y a un concours pour gagner 200 euros de points boutique sur Twitter Donc si vous avez envie d'aller participer le lien est en description Maintenant parlons de la fin de cafaction Et eh bien non les amis c'est un peu putaclic mais pas totalement C'est la fin d'une merde euh, en fond d'une euh, génération Parce que euh, Miss Cyclones nous a quitté il y a quelques semaines Et je voulais faire un point là dessus parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se posent des questions Qui me demandent des plein, plein de trucs et puis j'ai envie de vous euh, répondre honnêtement Donc pour commencer, il y a quelques semaines, donc environ vers les entours du 1er avril, moi et Miss Seconds, on s'est euh, pris la tête pour un prank que j'ai fait qui était vraiment drôle, mais Miss Seconds ne l'a pas trouvé drôle et elle a décidé de quitter le serveur suite à ça. Et euh, malheureusement, ben, c'est dommage parce que Miss Seconds a quand même apporté beaucoup euh, de bien à Cavaction, Je veux dire, elle a été quand même active dans le staff pendant deux ans et en... Euh, et puis, elle a quand même aidé le serveur à être où qu'il est aujourd'hui. Donc, j'en suis très, très, très reconnaissant pour... pour, pour, pour à, à, elle est très, je, je suis très reconnaissant. À mes yeux, je trouve qu'elle a très, fait un très bon boulot durant toutes ces années. Même si vous, ou certains d'entre vous, le l'aiment pas précisément parce qu'elle était un peu sévère et tout. Bon, c'est normal. Je veux dire, ce pas tout le monde qui est cool comme moi, bien sûr. Mais bon. Ensuite, euh, quand My Seconds a quitté le staff... Ben, elle a aussi décidé de changer le pseudo, donc qui s'appelait Miss sur YouTube à la place de Miss Icons. Donc, euh, Miss sur Yt, si vous avez envie d'aller euh, regarder ses vidéos quoi, elle m'a promis qu'elle allait faire une dernière vidéo sur K-Faction. Donc, si vous avez envie d'aller voir sa vidéo sur K-Faction, je crois qu'elle l'a déjà postée ou ça va sûrement être posté dans les prochaines semaines. Mais, euh, vous pouvez aller euh, la trouver sur YouTube. Ensuite, bien comme vous l'avez pu comprendre, elle a changé son pseudo parce que maintenant, ben, elle a un nouveau copain Miss Icons, elle m'a quitté. Donc, maintenant, euh, on n'est plus un, un couple Ethernet, e-couple, euh, on nous sommes juste... Euh... Juste, uh, ben, on est juste mort en fait. Ça n'existe plus, et Icones, Icon, ça n'existe plus les amis. C'est pas grave, je veux dire, ça arrive à, tout, à, tout les, à tous les meilleurs d'entre nous. Et puis on va ressortir plus, plus fort. Même si en ce moment je, je suis dépressif et j'ai envie de me tirer une balle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant une semaine et que la mise à jour a pris un peu de retard sur Cafaction. Parce que j'étais un peu déprimé, les amis. Parce que bon, quand vous partagez votre vie avec quelqu'un pendant deux ans de temps et que vous parlez tous les jours avec cette personne, même si euh, c est, c est, c est, vous habitez à longue distance et tout, bah au bout d'un moment, ça vous fait de la peine quand cette personne-là décide de vous ne plus vous parler du jour au lendemain. Quoi. Je veux dire, vous avez sûrement déjà eu ce, ce sentiment-là avec d'autres personnes et puis je suis sûr que vous pouvez vous relier vous vous vous identifier dans mon problème. Donc voilà, je voulais juste vous tenir au courant de tout ça, ne vous inquiétez pas les amis, Misakune elle a rien fait de méchant quoi, on est on s'est on s'est euh, on s'est disputé pour une blague mais à part ça euh, qui vous ou pas Miss a était c'est une très bonne personne et je veux pas que vous allez commencé à l'insulter et tout. Hein. C'est c'était euh... C'était mieux si elle a pris la décision qu'elle a pris puis voilà, on s'en fout, c'est nous, on va continuer à faire notre vie de notre côté. Elle s'appelle plus Miss Icons, donc il y a de la place pour une nouvelle Miss Icons. Donc si vous êtes une fille, vous êtes âgée de 18 ans et plus, et vous, faites des vous avez des bons gros tétons, et vous faites des belles grosses nuits de sa mère, bah vous pouvez m'envoyer un message dès maintenant à iconcherchunemeuf.com, et puis je vais vous répondre dès que possible. Sur ce, euh, dernier petit truc avant qu'on se quitte les amis... Euh... Euh, je voulais juste vous remercier sincèrement les amis, pour le support pour k -Faction. Je sais que pour vous, c'est peut-être rien. Vous vous dites, « ouais mais il n'y a que 200 cours sur ton serveur, écoute, c'est de la grosse merde, il y a plein de D2S et tout. » J'essaie de trouver une solution pour les D2S. Je pense qu'on va faire un système de, de pseudo masqué comme sur Skill ou des trucs comme ça pour essayer d'éviter les D2S. J'essaie de travailler darrache pied en ce moment sur mon serveur parce que même si... Euh... Ben pour être franc en fait j'essaie de travailler le plus possible et de trouver des bonnes idées pour euh, la prochaine version aussi qui va arriver quand même dans 4-5 mois mais bon quand même on sait jamais et puis on est quand même rendu à notre troisième mois d'ouverture il y a quand même tout se passe bien sur le serveur donc si vous avez envie de rejoindre l'aventure euh, il y a toujours du temps. Et toujours euh, de l'amour pour vous Donc voilà, il y a une grosse mesure qui arrive Les amis, comme j'ai dit, je m'excuse qu'elle ait pris un peu de temps Qu'elle prenne un peu de temps à sortir, comme j'ai dit avec la, la Dispute avec Seconds et tout, ça m'a retardé J'ai pas été sur le PC pendant quelques jours Et puis, euh, en fait, qu'est-ce qui m'a remotivé, c'est quand j'ai fait Mon live samedi dernier, vous étiez 200 sur mon live et vous m'avez tous motivé à fond, donc je voulais juste vous remercier énormément pour ce que vous avez euh, apporté jusqu'à maintenant à Kavaxon. Bref, j'arrête de, de blablater, je sais que je fais pas souvent des vidéos un peu dépressives, un peu euh, tristes et tout, normalement je suis en train de crier partout comme un gros mongol, mais bon, il y a des fois des jours comme ça où ce qu'on va moins bien les amis, il faut pas hésiter à euh, en parler, donc euh, aujourd'hui c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Sur ce les amis, je vais vous laisser ici parce que là j'arrête vraiment pas de dire de la merde, je vous aime tous énormément et puis euh, si vous mettez votre pseudo dans les commentaires les amis, je vais choisir une personne au hasard pour gagner 1000 points boutique, donc voilà, je vais juste faire ça comme ça je vous rappelle qu'il y a un concours sur Twitter pour gagner 2000 points, euh, 200 euros points boutique, pardon, et puis moi je vous dis à bientôt, c'était un coach, ciao ciao